L'expérience Bon Boss, c'est spécial quand même. Hein? C'est plus gros euh, que ce que je m'imaginais au début. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment spécial. L'équipe de travail est, est, est présente. À, euh, on a bien été encadrés. Euh, puis, euh, franchement, j'aime beaucoup euh, le branding Bon Boss euh, puis euh, la visibilité que ça amène. Donc, euh, félicitations à Bon Boss parce que... Euh, ça permet aux, euh, aux chercheurs d'emploi euh, de voir un peu l'ambiance à notre travail. Donc, euh, un gros merci à Bonboss pour, euh, pour mettre de l'avant notre, notre vie au travail.